Hop, je suis parti pour spec Melee. Allez, je fais de même. Alors, on est parti non, sur du druide contre du shaman. C'est un bon match-up, ça ou pas je dois protéger, là, Alors, je te dirais peut-être, mais vu que je sais pas du tout ce qu'ils joue. <rire> Alors, ça du coup, je ne peux absolument pas spec Fly. En... Oui, c'est normal parce que qu'ils ont pas encore fait leur mulligan. D'accord. Ça bug de ce que j'ai suivi. C'est quoi un milligan Alors le milligan c'est les, les cartes que tu as vu au départ de s'afficher En fait on propose les cartes et tu peux en changer C'est comme au poker en fait okay. au poker. Et je peux pas je je voir Fly Bah non c'est. Ok Alors Bon bah on va rester dans, dans le Ah il est en direct hein, quand même, ça je le vois par contre Salutations. Ah après toi juste au tout début dire bonjour pourquoi pas Donc c'est un truc Katoon. Non, il lui a envoyé toi the Mistake. Je suis tellement habitué à couper les emotes que je les connais plus. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Je quand même C'est un petit totem. Très joli totem, s'il en est. Salutations. Hop, je lui ai demandé d'ouvrir le mode spectate, histoire qu'on puisse voir ses cartes, ça pourrait être bien. Ah, mais il a... ah bah oui, tout de suite, ça fonctionne Je pense que c'est à cause de ça. Hop Il a beaucoup de cartes Il a un volcan Nice Ouais, volcan, c'est assez violent. Ah ouais, il a des cartes qui sont quand même assez euh, assez rigolotes. Hein, parce que deux, deux guérisons ancestrales, faut quand même les.. Euh, faut quand même le vouloir. En fait, il faut partir du principe que Flay joue une sorte de deck d'arène où il a pas choisi les cartes. Comme dans le tuto. C'est ça. Alors que Melly, de son côté, joue un deck Katoon assez violent avec Bran. Katoon, c'est la carte que n'a jamais eu X. C'est ça. Et donc, en fait, si tu fais Bran et Katoon, ça va envoyer le double de son attaque, ce qui est un peu violent. Je comprends officiellement rien à ce qui se passe. Hein. <rire> je soutiens l'underdog fly. Bah. pourquoi pas On fait tous des ordres. Non, je ne vais pas euh, me prononcer. Il peut gagner. Oh. Pourquoi il fait ça Parce qu'il était déjà cool. Les... C'est juste pour le taunt C'est juste pour le taunt, oui. Il a l'air d'avoir peur pour sa vie. Je le sais, je sais pas trop pourquoi. Mais... C'est compréhensible. Pourquoi pas, hein. ça, ça, ça discute. Alors là, normalement, on va piocher pour Melee. Voilà. Ah, Rania Rose Firelord. Alors, oui, il a disparu de lui. Hein. Est, il est plus jouable sur, sur les standards. standard Ouais, et, il était joué dans quasiment tous les decks. Dit que, euh, ça suffit. Ah <rire> On a oublié qu'on avait Bran, je crois, pour, pour Melee. Qui a pris directement le meilleur pouvoir héros Et qui finalement doit en prendre un autre C'est dommage Une erreur naturelle. Voilà incroyable. Le temps attend personne. Ok ça va partir sur du assez violent en attendant, Fly a eh au moins 8 cartes dans sa main, peut-être 9. Ah Est-ce que Fly va partir en tout principe du je ne respecte rien et je vais te mettre 10 points de dégâts dans la tête Nous devons purifier le puits de soleil. Euh, <rire> apparemment <rire> ouais, normalement il devrait trade la 2-4. Normalement parce que sinon ça risque d'être très violent hein, parce que euh, par exemple si Melly joue euh, sa provocation juste après c'est ce qu'il fait voilà, ça va. parce que là en plus officiellement ah il pourrait la soigner hein, ah. dans tous les cas elle sera morte donc ça va c'est pas, hein, pas trop grave et du coup justement vu qu'elle avait la guérison ancestrale il aurait mieux fait de trader les deux grosses créatures et de la soigner complètement. Ouais. Mais bon, on lui en veut pas. Il est niveau 1. Il fait ce qu'il peut. Bonsoir, Atom's bon. Skew. Bonsoir Et c'est quand que Meli pioche Katsune en fait que bon. <rire> Alors ça va, il y a 18 cartes encore. Faut voir si elle arrive à battre euh, Nyx. Là, ah, on est vraiment parti sur une optique du. Euh... Je te tabasse la tronche, hein, c'est. Euh... Spectaculaire! Mais, mais, mais il semble par gentil par, euh, par rapport à l'autre adversaire, euh, et par rapport à son adversaire et son à 3 Steak! C'est assez rigolo parce que Melly a l'air de tourner autour du contrôleur mental. <rire> le contrôleur mental c'est la petite bestiole là avec, enfin, le nain avec ses, les cheveux roses qui prend ouais. un contre un, un serviteur adverse s'il il en a quatre sur le board ou plus. Et donc depuis tout à l'heure elle a que trois créatures, C'est qui est assez rigolo. Mmh. Oh, ça va, Ouais c'est bien de jouer le diable aussi. Cette carte est totalement injouable parce qu'elle te coûte ton tour 1, tout ton tour 2 la plupart du temps parce que bah, ça te fait 2 de surcharge. Donc ça veut dire que t'as plus tes cristaux de mana pour le tour suivant. Et en plus de ça, elle meurt sur 3 des pouvoirs héros. Euh... Ah, on va... dirait que Mélis cherche le Catoon quand même. Il semblerait oui. <rire> sans, sans trouver le non, mais elle le cherche. Elle va nous faire une mix, ça va être très bien. Alors euh, Atom's Q il est pas trop OP non mais en fait on est sur un tournoi interne où il y a beaucoup de gens qui ne jouent plus au jeu donc c'est pour ça que ce sont des decks complètement euh, surprenants dirons-nous et totalement hors méta. Voir des gens qui n'ont jamais joué au jeu et qui ont fait juste le tuto, <rire> c'était très difficile bonsoir. Alors, on a vu que Fly a hésité à faire un maléfice sur sa propre créature. <rire> Il pourrait faire pièce et maléfice sur les 4 6 hein, clairement. Il pourrait oh, peut-être oh. même utiliser le... Ah bah non, il n'y a pas encore besoin d'utiliser le volcan. Non, non. Ça, c'est assez euh, bien. Non, en fait, il aurait dû trade la 1-1. Comme ça, là, son, son petit gastéropode restait en vie. Toujours pas de katoum. Il reste encore 12 cartes, ça va. Nix est allé jusqu'à 4, je crois. Coucou Baracroft, coucou coca cola cola Oui, en effet, Coca. Et Baracroft. Baracroft. C'est mieux quand c'est au pif, j'approuve ce tournoi. Eh bien exactement, on devrait en faire plus souvent comme ça, avec que des tout petits. Et des personnes qui sont perdues sur ce... Peut-être que la prochaine fois je jouerai. Là, ça va commencer à. Elle cherche faire... le Katoon. Il y a toujours que 3 créatures. Je pense que Fly est quand même assez triste. Une erreur naturelle. Alors, la si nature on compte, se dressera Il y a 3, 9, 10, 11, 13 points de vie sur le board. Le volcan est rentable. Ça nettoie tout. <rire> et ça la met bien, bien dans la merde pour son Katoon, le coup. Bah pour son 4 à voir. S'il arrive un jour! Aussi, oui. Je sais pas trop si elle la pioche dans son deck. Euh... Fly. Nous devons purifier le... <rire> Dégueulasse le toxique escargot! <rire> tout à fait d'accord. Mais il est très rigolo quand il arrive à, à gérer une 12-12. Toujours pas de Katoon. Alors, est-ce que Melly est doué à la RNG Au Roulement de tambour. Merdu Bah ouais oh, C'est pas mal quand même de taper sur Fly Ouais c'est... Désolée, la deuxième, la deuxième, euh, deuxième meilleure en fait, parce que là du coup, un Fly a un trade facile sur, sur sa 7-3, voilà. Si Rag avait, euh, avait chopé ça, c'était... Euh... Ah. Allez, c'est l'heure du volant. mais bon. elle est pas mal dans la merde, non mmh, Non, elle a beaucoup trop de cartes en main actuellement. Et si tu regardes, elle a rien que la 5-7 provocation, ça va, être... ça va être, une horreur pour Fly à gérer. Même s'il y a pas le Katoon qui arrive. Ah oui, effectivement, 5-7. C'est quoi ça C'est quoi ça <rire> <rire> Ce sont des murlocs. Je c'est. affreux <rire> Ça devrait <rire> être interdit. Toujours pas le Katoon et il reste 8 oh cartes. Tout le monde réclame un Lady fly En effet, Coca, nous ne sommes que casteurs et castrice, casteuse. Les éléments vous détruire, quelle erreur. Raison. Je vous Bien remets. Jouer. Ah, ça se bème de tous les côtés. Ouais, parce que là... Il faut vraiment que Melly joue deux créatures pour, pour que Fly essaye de rentabiliser sa 3-3. Il la garde en main, il se dit c'est mon seul espoir euh, d'essayer de retourner la situation, je vais pas la poser, je fais aucun trade. Toujours pas de Alors, est-ce qu'on va avoir un petit truc rigolo Là ouais. ah, c'est bon, enfin la 3-3 de fly va être rentabilisé. Il faut qu'il lui vole la 5-7. La 5-7 ou la 4-4, ce serait le mieux. Écoutez, Mais là il va se prendre le Katoon 20-20, ça va. Ça va <rire> pas lui faire du bien. <rire> Allez, on essaie de voler la provocation. Ah. Et... Ah. Et oh quel joueur Flagaga <rire> 25% La nature se dresse <rire> Bon, après, dès que le Katoon arrive, Melly, euh, Melly démonte. Techniquement, oui, donc là c'est pour ça qu'il va aller euh, tout droit pour aller le plus vite possible. Allez, le Katoon. Toujours pas. <rire> <rire> C'était une mix Alors. Mais là elle a sombre follet qui donne plus 5, plus 5 aux créatures Et même si c'est sa prochaine carte elle peut le jouer tout de suite Et c'est pas lui Toujours pas Alors, en faisant ça, on trade avec ça okay. On fait tous les value trade Et Fly n'a qu'une qu carte dans sa main Oui, ça va lui permettre de gérer la ah non, non, oh, d'accord. Fly, <rire> hmm. il n'a pas vraiment de chance sur ses... Ah sur ses top deck, non c'est pas la folie. Ah bah si, parce qu'il a 25% de chance de choper le bon totem, donc c'est bon. <rire> donc ça c'est géré, ça c'est géré. Et on va face. <rire> le cartoon Et non Non, non. 5K. C'est bel et bien une Niximera. On ne verra jamais Katoon sur ce tournoi. <rire> ce tournoi est mode Et <rire> le Krozilisk. <cross -filisque. rire> c'est dommage, vous avez bien vendu du rêve. Mais là, il y a vraiment... Là, c'est fini. Un crocodile Peut-être que Mindy va à Katoon Peut-être. drôle. Et c'est Katoon oh Là, et faut le jouer. Enfin oh, on bon. l'a vu Ah Mélie est maintenant du niveau 20, niveau 30 <rire> Ça fait une petite victoire. Fly s'est bien défendu avec euh, Oui. À la surprise générale de tout le monde. Ils ont changé l'animation du Katoon d'ailleurs, parce que avant.. Euh, s'il était 40-40, tu prenais que les 40 dégâts, même si t'étais déjà mort en fait. Donc tu descendais ah à moins 20. C'était un, un peu long en fait. Est-ce que Fly joue des secrets C'est la question. Melly a l'air d'avoir des tech... -carts. Je ça met un certain. Ça met quoi Excuse-moi. Euh, voilà, c'est bon, je vois ce qui se passe. Ah Qu'est-ce qu qu que c'est C'est qu un deck murloc ou quoi Alors, c'est un héros euh, alternatif, alternatif au chaman. et c'est un murloc. Au-delà de ça. Ça a pas l'air d'être un deck. Euh... <rire> Par contre en face on a de la grosse créa, on a de la petite consécration. Oh là là là là. Oh ça va faire mal le limon sur l'arme. Il le voit tout de suite, il a les bons réflexes. Euh... Ya ya. Est-ce qu est qu'il y a moyen de mute ce, cet affreux murmure Non. Merci. Merci. Il est en... Si tu as melee en bas, tu peux pas la mute, tu peux mute son adversaire par contre. <rire> J'ai fait le mauvais choix dans, dans mes specs. <rire> Qu'est-ce que vous voulez Alors techniquement, je pense que tu me fais même ton... Euh... J'hésite. Parce que je me dis que ma 2-2, si je la booste et que je tue le totem, elle est euh, très faible à plein de sorts pour être tuée. Mais est-ce que tu peux te permettre de laisser euh, Méli continuer à piocher un tour de plus pour voir. Pourquoi faudrait pas que Méli pioche plus Parce que plus tu pioches de cartes, et plus tu as de réponses et de possibilités d'avoir des bonnes cartes. Mais elle a déjà des bonnes cartes. Non oui, mais ça, il le sait pas. <rire> ah, d'accord. Effectivement. En fait, tu réduis la possibilité qu'elle ait des bonnes cartes. Travail oh, bah, terminé. Alors, il y a Charles qui est en joie en voyant un golem des moissons. Effectivement, c'est toujours plaisant. <rire> Problème des moissons, qui était une très bonne carte, euh, qui reste une bonne carte, mais qui est plus jouée du tout, parce que maintenant il y a des cartes qui sont bien, bien, bien, bien meilleures. Au ouais, là c'est bon, il n'y a rien de bien de plus à faire. Ah, le chaman juillet druide, euh, le shaman Jade, c'est quand même assez violent. J'ai eu Druid en tête directement parce que sur la méta actuelle, c'est euh, le Druid qui joue Jade. Et c'est affreux. Alors, si on fait une consacre, on peut trade la 3-3 avec notre petite 1. Ouais, ou juste comme ça. C'est quoi déjà Ah, paladin Là, techniquement, tu mets un point de dégâts sur la 2-2. Sur la 2-3. Et comme ça, ah. ça, veut dire, ça veut dire que tu prépares ta consécration. D'accord. Parce que, admettons que. Mélie. Wow, un... Si Mélie a un. Un gros spell et qui gère toutes les créatures. Ta consécration, elle sert à rien. Là, par exemple, consécration, pouvoir héros, ça traite tout. Ce qui est honnête, on va dire. Hein, c'est pas. Plutôt pas mal. alors il a un bouclier divin en plus, donc Il pourrait conserver 2-1-1 s'il veut. Il est un peu, un peu grid le Fly le gueule, parce qu'il garde son petit bouclier pour je pense une grosse créature. Et la grosse créature elle va se prendre mal et elle va se prendre euh, la grenouille là. Oui. Ça va être assez triste. Donc il faut pas trop. J'attends Il faut pas trop.. Euh, comment dire tout miser sur une seule grosse créature. Là, le plan, ça aurait pu être de faire ouais. champion de hurle-vent et euh, ouais. plus 3 d'attaque et pièce bouclier divin sur, euh, sur la créature. Tu pouvais très de la 5-5 et ton ah. board était plus que stable. Là, le souci, Lui, était... il va se prendre, un... Il un va se prendre le hex. Voilà. Ce des réflexes qu'on a après, comme dirait ah bah, notre coach Overwatch au fur et à mesure. Il servait à quoi le Murloc Pirate Le Murloc Pirate. Est-ce que tu pourrais nous écrire un petit peu plus la carte euh, Alors j'ai l'impression que Flay a tiré une bonne carte. Ouais, ça c'est assez pratique, même si ça coûte cher. C'est très lent. Mais ça peut bien te faire revenir dans le dans la partie, s'il n'y a pas trop de bien. Mais... C'est-à-dire pas comme actuellement. La légendaire pour 1. Un... Ah, Nonoï. Bonjour, euh, nuit nuit 16. Nonoï, ce n'est pas un murloc. C'est une sorte de poulpe euh, bizarre. Elle coûte 1, c'est une 1-1 avec charge. Mais le truc à savoir c'est que si elle est dans ton deck et que tu joues un pirate, ça l'invoque sur le board. Donc en fait T1, tu joues n'importe quel pirate, tu auras forcément une 1-1 charge qui va sortir de ton deck. C'est excessivement puissant. Ça se défend, chef frère. J'aimerais arrêter d'entendre ce murloc parler. <rire> Alors, les pics de Millis sont. Cette enfin, son... tir est pas excellent pour le moment. Après c'est une légendaire donc on peut en avoir qu'un seul dans le deck, sinon ce sera encore plus fumé en hein, oeil. Alors là ça va être très compliqué parce que Fly n'a plus du tout de sort de zone il me semble. Parce qu'il a joué ses deux, ses deux consécrations. Et a l'air d'en avoir marre des matchs secrets, des chasseurs secrets, parce qu'elle en joue deux. Alors, qu'est-ce qui peut faire revenir ce bon Flyaya dans la partie Oh mon dieu, il joue un écuyer, joignez-moi. La carte préférée de Charles, des Salmassis. Alors, les Jades, il y a une limite au niveau des PV attaques Oui, c'est 30-30. Et admettons-le, c'est complètement con, hein, Mais, euh, on n'atteint jamais ce niveau -là. On atteint les 17-18. Euh, oh. Au revoir Flyaya, c'était un plaisir. Ah oui, c'était... C'était violent. Je PV d'un coup. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser son board à un chaman. Alors, on va sortir d'ici. On va aller les rejoindre. Allons-y. J'avais même pas mis le score à jour. Quoi. Ils sont, sont au-dessus. Faut qu'on aille Bonsoir. Bonsoir. Non. Alors. Alors, comme ça. Ça va bien. Ça s'est bien passé. Bah, ah, C'était rigolo voir. ceci dit. Tout le long, il était là. Oh, je sais pas quoi faire. C'est quoi tes cartes de merde Oh, je m'en fous. Vous aurez ouais, enfin... la VOD, je pense que ça sera rigolo. <rire> Mais voilà, c'était un bon match. Euh, J'ai senti la, la motivation et la détermination du joueur français. Euh, franchement, ouais. euh, c'était pas un match. Il <rire> y, y, y a un moment où, quand même, tu étais dans une situation où quelqu'un aurait pu dire que peut-être c'était un peu une situation de difficulté de très loin. tu vois. Voilà, il ouais, y a un moment où je me suis sentie en détresse. Oh, il a euh... les bonnes cartes. Au moment du... Comment ça s'appelle ah, le, le truc qui... prend, Le mignon là. 5, 7, euh... Oui, <rire> je <rire> l'ai trop, trop mal montagne. vécu, j'étais là. Oh merde, mais ça se trouve, je vais vraiment perdre en fait. <rire> ah parce que je ne pensais pas perdre depuis le début. Mais <rire> bah non, mais oh, Fly bien, bien depuis non. le début, il est là que j'ai un chamane level 1. <rire> <rire> j'étais vraiment level 1. Et bon, pas non, je pensais level 10, level 4, voilà. Non, mais t'as des... <rire> des bons réflexes, monsieur Flyaya. Donc, oui. Euh, si tu veux Stone, n'hésite pas à me faire coucou. Pourquoi deux, Attends, voulais... you, tu dis sans de moquant ou <rires> pas ça, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, parce que tu, non, non, non, tu es là. Putain J'ai sur tes réflexes pendant le stream. Incroyable. Donc, voilà. Je m'y attendais. <rires> voilà. voilà. Écoute, c'était rigolo ceci dit. C'était cool de jouer contre Melee. C'était très cool aussi de jouer contre Fly, dans la bonne humeur et le euh, tryhard. Et le BM Bah j'ai pas BM, moi Non, c'est toi seulement. Oui, mais sa BM, que d'un côté seulement aussi. Oh, T'as pas, euh, pas BM T'as pas voilà. C'est pour le motiver. Pour faire ressortir la hargne ouais. du fond Et de, je de me son dis coeur. Ah, c'est intéressant ce que tu fais. <rire> à peu près tous les tours. <rire> C'était pas méchant. C'était méchant. Mais non Ah <rire> la violence Alors que moi j'étais là, oh là là, qu'est-ce que tu veux bien Mélie <rire> Bref, enfin, voilà, c'était voilà. très bien. Eh bien félicitations à vous, on va passer sur la demi-finale du coup. Oui. oui, bon courage. Entre, Merci euh, de entre les participé. deux euh, tryharduses. <rire> oh <rire> Oui courage à bon courage à, à, à Charles, même si elle ne m'entend pas. Du coup, la finale sera entièrement féminine. Nice. Oui. Allez.